Un instant, Mostormo. Après m'avoir montré ces visions du passé, voilà que vous voulez que je vous serve de guide. Un moment échappe à mon regard. Il date d'avant la corruption de Neltarion. Et je crois que tu y as joué un rôle important. Je dois en avoir le cœur net. Fouille les tréfonds de ta mémoire. Mon Général, une bataille terrible, et ensuite, j'avais l'honneur de diriger un bataillon. Nous exécutions les ordres de Neltarion à la perfection. Notre dévouement et notre discipline étaient sans égaux. Un artefact des titans. Voilà qui explique votre cohésion. Cette antique magie, vous soumettez à sa volonté. Vous auriez fait le sacrifice ultime sur un caprice de sa part. Nous étions des militaires, et tant de menaces planaient sur le monde. Et voici la plus terrible d'entre elles. Les Primalis. Zaget, la Manche-Tempête. L'une des chefs de la révolte primaliste. Leurs troupes ont frappé sans prévenir, sans honneur. J'ai perdu tant de camarades. Nous avons battu en retraite. Puis, tout est devenu confus, embrouillé. L'artefact a été détruit. Et la magie de coercition qui unissait les Draktir s'est dissipée. Comment Razaghet a-t-elle été vaincue alors Ah, mon frère. Voilà ce que tu nous cachais. Effroyable au pouvoir des dieux très anciens. Si seulement nous avions su. Mais alors, pourquoi nous emprisonner Pourquoi nous plonger dans cette torpeur En échappant à son contrôle les Dractyres ont fini par devenir une menace à ses yeux. Impossible Nous aurions donné nos vies pour lui. Il était fier de nous. Pourquoi aurait-il arrêté ce sable Je n'y vois rien Parce que vous vous refusez à voir. Et pourtant, c'est en confrontant le passé que vous transcendrez votre présent. débarrassé de nous. Il a oublié jusqu'à notre existence. Nous tuer aurait été moins cruel. Je suis navré, ma jeune amie. Il fallait découvrir la vérité. Mais ne désespère pas. Je pense à présent que Neltarion a agi ainsi, car il craignait surtout votre potentiel. Ce dont nous serions capables... Une fois libre de son emprise. Et te voilà libre désormais. Ce monde a tant à offrir. Et ton peuple aura un rôle à jouer dans les événements à venir. Vous avez parlé du retour d'une ancienne menace. Razaguet et les Primalistes. Voilà pourquoi notre sommeil a été interrompu. Il semblerait que Neltarion ait eu l'intention de vous utiliser un jour... Mais il n'est plus là, et c'est à vous de décider de votre chemin, de votre histoire. Mon histoire m'appartiendra. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la troisième vidéo des héritages. Alors, tout d'abord, je vais commencer maintenant parce que, apparemment, dans l'épisode 2, tout le monde n'a pas regardé la vidéo jusqu'au bout. Donc, j'en je, <rire> profite pour clarifier quelques points maintenant. Euh, alors, juste quand même, un tout petit peu avant, c'est vrai que c'est probablement le, la, la vidéo. On va dire sur les trois la plus intéressante, qui nous apporte le plus d'éléments concernant Dragonflight, il était temps, et malheureusement, eh bien, c'est la dernière. Et euh, juste aussi, c'est rare que euh, les vidéos soient autant enfin soient autant liées en fait intrinsèquement euh, l'une à l'autre. C'est vrai qu'avec euh, Shao Ao et Mr. Panda, on avait eu ce genre de cas de figure, mais ensuite on avait un peu perdu euh, ce, ce genre de, de narration. On va dire que c'était trois vidéos assez similaires, mais chacune représentait quelque chose. C'était aussi le cas à Shadowlands par exemple, où on avait vraiment la thématique de chaque zone, mais les vidéos en elles-mêmes n'étaient pas racontées par le même narrateur, il n'y avait pas une histoire vraiment enfin, vraiment une histoire dans l'histoire. Euh, vous allez me dire Wood un peu, et Wood même Wood. bon, c'est juste... Euh, ok, c'est les deux mêmes personnages qui racontent, mais il n'y a pas vraiment un lien entre les trois. Là, c'est le cas. Maintenant, je reviens sur ce que je disais. Lors de la vidéo numéro 2, beaucoup de personnes, me, alors je ne m'attendais pas à ça, mais me disent euh, « Non mais euh, Malga, euh, en vrai c est, c est, ces vidéos-là, elles sont destinées aux nouveaux joueurs, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Ceux qui ne connaissent pas trop l'or, etc. Euh, » Avec le visionnage de la vidéo numéro 3, j'espère, j'espère que vous n'avez plus ce genre de discours. Parce que déjà, j'avais débunké dans la vidéo, mais visiblement tout le monde n'avait pas été jusqu'au bout de la vidéo pour écouter ce que je disais. Mais chapitre 3, celle-ci, osez me dire qu'elle est pour les nouveaux joueurs non, parce que c'est quand même des choses assez importantes, alors je me suis pas spoilé de tout, mais on a quand même des éléments extrêmement importants, et des trucs où on a, enfin je veux dire, un nouveau joueur, il est perdu avec ça, et du coup, je vais y aller aussi petit à petit, mais comme c'est des vidéos qui sont intrinsèquement liées, et eh bien en fait, la chapitre 1 que je trouvais assez sympa, pour surtout par exemple, et faciliter un petit peu la compréhension pour ceux qui, avaient pas, qui connaissaient pas Galacron ou autre, avec le chapitre 3, je suis désolé, mais ne pas avoir la présence de tir, ne pas avoir la présence des gardiens des Titans, etc., dans le chapitre 1, bah, c'est un peu problématique. On va, voir, on va voir par la suite. Mais euh, clairement, c'est pas du tout destiné à des débutants. Alors, ça peut aider un petit peu, mais il faut quand même avoir quelques connaissances, il faut quand même avoir un petit socle, parce que sinon, vous êtes perdu. Et il y a des éléments aussi qui essayent de vous perdre. On n'a pas de repère temporel, notamment. C'est quand même pas sympa. Hein, c'est quand même vraiment pas sympa. Alors, on commence du coup par retrouver nos deux personnages. Donc, nous en narrateur. Et euh, le l'Amberthal, euh, donc, donc la personne... Euh, euh, le drag dans lequel on est censé se, se visualiser, qui au final est bien... Euh... Et maintenant, ça y est, elle est assez aise. Hein, elle appelle Nozdormu, Nozdormu, comme ça. Euh, L'autre, il lui a raconté que c'était un aspect, tout ça, tout ça. L'un des cinq euh, dra pr principaux dragons et tout. <rire> Mais ça y est, apparemment, elle a la confiance. Hein, elle l'appelle Nozdormu. Pas de particules, pas de seigneur pas de euh, monsieur. <rire> Rien, non, non, non, non, c'est Nozdormu. Ça, j'avoue que ça me gêne un petit peu. Hein. Quand elle arrête pas de dire « mon général » pour, pour Deathwing... Au moins seigneur Nosdormu, un truc, un petit peu de révérence, quand même, on parle à un aspect. Mais euh, au début, ok, je ne savais pas qui c'était, mais quand même là, euh, c'est pas c'est pas n'importe qui. Et comme prévu. J'en avais parlé dans le 2, la, la transition entre le 2 et le 3, certains se posaient la question, qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'il va y avoir quelque chose Est-ce qu'on va avoir... Non, non, un moment échappe à mon regard, mais on ne sait pas. On ne sait pas pourquoi ce moment échappe à son regard. Il y a quelques éléments de réponse, mais on ne sait pas trop. Et en fait, bah, Neusdormu, le mec qui a le pouvoir sur le passé, le futur, le présent et le futur qui a tout vu, eh bien là, il a euh, un élément qui manque, mais on ne sait pas vraiment euh, comment. Donc ça, c'est quand même... C'est de la facilité scénaristique, on ne va pas se mentir. Certains par contre voient en Osdormu un, un personnage qui est pas euh, comment dire, ultra positif dans ses vidéos, il euh, y a de grandes chances effectivement que Murozonde soit un des boss de Dragonflight, pour le moment hein, pas de spoil hein, je, je n'en sais rien, il y, y a des chances bien sûr. Mais est-ce que dans ces vidéos-là, il est négatif Nozdormu Je pense qu'il faut rappeler aussi que Nozdormu, c'est un aspect qui est assez taciturne, qui est toujours dans son coin, à faire ses propres trucs et tout. Donc c'est pas forcément celui qui a des grands sourires et qui va faire « Ouais, salut, ça va ?» Donc, euh, grosse imitation de Nozdormu, bien sûr. Et donc, euh, s'il a l'air un peu distant, un petit peu, euh, un petit peu sombre, c'est normal en fait. Hein. C'est un petit peu le personnage. Euh, voilà, donc on va fouiller les tréfonds de sa mémoire. Et là, le chapitre 3 qui commence par une bataille terrible. Et donc, cet événement-là... J'ai dû regarder un petit peu, m'informer, parce que bah, cette période-là, je m'étais dit, bon, bah, on n'a pas d'indicateur de temps. Eh bien, c'est tout simplement, euh, on aura plus d'infos dans le Pexing drag Et en fait, ça se passe 20 000 ans avant l'ouverture de la Porte des Ténèbres, donc 10 000 ans avant la, la Guerre des Anciens, donc euh, moins 20 000. Ça, par exemple, vous n'avez aucun repère temporel. Comment vous le savez, en fait Comment vous le savez Comment vous, vous imaginez un peu le truc Et tous ceux qui sont venus me voir dans la vidéo numéro 2 pour me dire « Ouais, en vrai, ça va, il y avait des humains il y a moins de 10 000 ans, etc. Il euh, y avait des humains, ça peut expliquer... » Alors déjà, non, ce n'est pas des humains, c'est des véhicules. Et même les bricules, euh, l'humanité le, le, débutait, machin, mais on était sur des mutants, pas vraiment des, des personnes. Et, euh, et c'était pas vraiment. Enfin, à, à aucun moment, Deathwing va prendre le rôle de prendre une, une apparence humaine, alors que les humains, c'est juste quelques parias, trois mutants dans une forêt. Euh, non, non, ça marche pas comme ça. Pourquoi Deathwing prend, prend, des, prend des apparences, une apparence humaine, notamment pendant la... Warcraft 2, pendant la Deuxième Guerre Tout simplement pour pouvoir infiltrer l'une des plus grandes puissances mondiales à ce moment-là, moment euh, l'Alliance. Et du coup, notamment, bah, les, aller euh, infiltrer les royaumes humains. C'est pour ça qu'il prend l'apparence humaine, parce que sinon il peut prendre une apparence d'or, il peut prendre plein d'apparences. Là, moins 20 000, il a une apparence humaine on, on, est, est, on, y est, on y est. On y est, moins 20 000 apparence humaine, euh, encore, toujours plus. <rire> Mais voilà, comme ça... Euh, ceux qui ont joué à Cataclysme, ils retrouvent leur Deathwing, ils sont contents. Alors, ce qui est une nouveauté, donc on apprend que les Dragteers sont un bataillon euh, euh, dévou qui sont dévoués avec une grande discipline, tout ça, tout ça, et qui servent Deathwing, bien entendu, Deathwing... Euh, qui apparemment lui aussi s'est lancé à Overwatch 2, puisque, bah, et son main est Doomfist visiblement. En même temps c'est pas étonnant parce que bah, c'est vrai que dans Overwatch 2, Doomfist a un skin euh, Black End. Et c'est vrai que Black End il ressemble pas mal, euh, le skin Black End de World of Draenor, euh, de Doomfist. C'est vrai qu'il ressemble pas mal à, à Elsarion donc pourquoi pas, pourquoi pas. C'est vrai que ça ressemble un peu à Deathwing, donc euh, voilà, là, là il, a, il a son petit skin Doomfist. Alors je sais que certains ont évoqué Thanos, moi personnellement j'ai plus vu Doomfist, mais ça marche aussi avec Thanos hein, bien entendu. Et euh, on a une arme titan qui sort de nulle part. Alors, soyons honnêtes, soyons tout à fait honnêtes. Je pense que beaucoup se sont dit, ouais, c'est encore un truc titan qui sort de nulle part. Les trucs titans, généralement, ça sortait de nulle part. Hein. Uldaman, ça sortait de nulle part. Devania, Ulduar, Hotelka, ça sortait de nulle part. Enfin, tous les artefacts des titans, généralement, ça ça tombe comme sur un cheval, sur un soupe à cataclysme. Oh, il y a Bidule titan qui permet de... De décontaminer, dé décontaminer un œuf de dragon, waouh wow, wow <rire> Oh bah ça a l'air, quelle coïncidence <rire> Donc en vrai les, les trucs titans c'est toujours sorti un peu de nulle part, on va pas se mentir. Donc je vais pas je vais pas gueuler sur le fait que ça sorte de nulle part ce truc. Par contre derrière. Euh... Donc Là en gros on a, c'est quand même assez important, un artefact des titans. Alors c'est une main et une main de titan, est-ce qu'il y aura un lien avec Tyr aussi Tyr qui a perdu sa main, est-ce que ce serait un truc genre artefact qui s'appellerait la main de Tyr cet artefact il y a des grandes chances qu'on soit amené à le recréer, euh, qui serve dans, dans Dragonflight très probablement. Euh, soit à combattre le méchant, soit, soit, soit que ce soit l'un des enjeux genre de le reforger etc. Ce serait, serait pas étonnant que ce soit l'un des grands enjeux de Dragonflight et euh, voilà qui explique votre cohésion. Cette antique magie, sou vous soumettez à sa volonté. Alors, là par contre, on peut parler. Parce que les titans, ils ont plein de bidules, plein d'artefacts, machin. Mais les titans qui créent un artefact pour pouvoir soumettre les autres à leur volonté. Euh, ça, ça me dit dirait... rien. Enfin, ça, par contre. Euh, je veux dire, on a, on a effectivement les l'Eishen et les Mogu qui ont créé des trucs. Mais c'est pas vraiment les titans. Ce sont des forgés par les titans. Des descendants, des gardiens de les, des titans qui ont petit à petit, utiliser leur magie pour faire des choses un peu plus sombres. Euh, les titans qui utilisent un truc pour soumettre la volonté, alors vous allez me dire, vous le dire, ok, il y avait les expériences sur, euh, sur Dieu 13 ouais, mais ça c'était un ennemi, genre, là, soumettre euh, des créatures vivantes, etc., à leur volonté, alors je sais que certains sont en mode, bah c'est cool, justement, ça permet aux titans, et moi je serais le premier, hein, moi j'adore les l'Eichen et les Mogu, justement, pour montrer que des créatures titans peuvent euh, ne pas forcément être ultra positives, mais là, euh, ouais... Alors je veux bien, le gant il sort un peu de nulle part tout ça tout ça, mais pour soumettre à une volonté ce truc, surtout que c'est quand même dommage, je veux dire, Deathwing, et en plus elle le dit la dame, elle dit euh, euh, que c'était notre général, on se serait soumis, il euh, n'y a pas de problème tout ça tout ça, parce que genre swings c'est quand même un de ses grands points forts, bien sûr si vous prenez euh, Daval Prestor, hein, l'humain le, pour lequel Deathwing se fait passer, c'est quelqu'un d'extrêmement charismatique, qui est capable de charmer un petit peu les, les personnes qui l'entourent, etc. Il a, euh, il a... Donc, naturellement, on a envie de le suivre. On a envie de l'écouter, on a envie de le suivre. Mais là, en fait, bah c'est juste... Euh, il a mind-control tout le monde. Et désolé, mais un truc titan qui mind-control, ça, pour le coup, c'est une première. Donc, euh, c'est vrai que ça... Et, et ça sent le fusil de Chekhov ou euh, le McGuffin. Un truc vraiment genre, on a créé cet outil et il va servir plus tard. quoi. Il va servir plus tard. Là, il est créé pour ça et il va servir plus tard. Donc... Euh... Ça fait gros, ça fait très très gros euh, ce truc, et euh, du coup Deathwing qui s'en servait pour... Alors c'est pareil, hein. encore une fois, cette vidéo elle est là pour les débutants apparemment, de ce qu'on qu m'a dit. Euh, ouais du coup la création des drag ça s'est passé comment Ah mais ça faudra voir le pex Ah ouais du coup la vidéo elle est pas faite pour les débutants en fait. <rire> euh, parce que c'est un peu Deathwing qui a à l'origine de la création des drag c'est ce qu'on nous avait présenté lors de la découverte de Dragonflight, donc bon... Euh, donc l'antique magie qui soumet à la volonté, vous auriez fait le sacrifice ultime sur un caprice de sa part, visiblement il l'aurait fait aussi sans l'objet, c'est ce que dit Umberthal en tout cas, c'est ce que disent les drag -teers. Et euh, après elle, elle le dit justement, nous étions des militaires en temps tant de menaces planées sur le monde, notamment l'une des plus terribles, les euh, primalistes. Alors je sais que les primalistes ou les incarnés primordiaux, les incarnations primordiales, vous les appelez comme vous voulez, c'est un truc qui euh, fait pas mal jaser parce que c'est une grosse menace qui sort de nulle part, auquel on n'a aucune référence. Ça, quand vous construisez un univers, c'est normal qu'il y ait des grandes menaces du passé qui ressurgissent. Euh, ils sont emprisonnés, donc ça, c'est pas non plus trop... Plus, parce que justement, si la grosse menace, elle se balade depuis, euh, depuis 10 000 ans, bon, et qu'elle n'a rien fait, ça, ce serait un problème. Là, au final, elle, c'est... Euh et c'est libéré, vous allez me dire, ah bah tiens, comme, comme par hasard, elle se libère maintenant. Apparemment, c'est lié à l'ouverture, à la, à la sortie de stase des directeurs Donc là, normalement, on devra avoir plus d'éléments sur comment les primalistes se sont libérés. Et apparemment, ça c'était sur la présentation de Dragonflight, il disait qu'il y avait quelques primalistes qui s'étaient libérés. Et justement, l'objectif, notamment de Razaghet, là c'est de, de libérer les autres primalistes. Donc, ils ne sont pas tous libérés, apparemment, et ce sera l'enjeu de la 10.0. Donc, nous verrons, nous verrons les détails. Là-dessus, je vais... Je vais je... Je vais garder réserve, mais il ne pas, faut pas gueuler quand il y a un gros... C'est quand même quand la, la création du, du, enfin, du Joliet, euh, le ancien tout ça, beaucoup de gens avaient gueulé au départ. Il faut, faut gueuler sur l'autour. Si, si, Qu'il y ait un gros méchant qui pop comme ça, ce n'est pas un problème. Il faut juste qu'après, il arrive à s'insérer dans l'histoire, dans ce qu'on connaît déjà, de manière plutôt, plutôt euh, efficiente. Euh, le Joliet, il y a des choses bien, il y a des choses moins bien. Pour le coup, les primalistes, on va voir... Moi j'ai un problème avec les primalistes, en plus le principe des primalistes à la base est assez intéressant, l'idée qu'en fait du coup, tous les proto-dragons, tous les proto-drakes n'aient pas choisi de suivre les titans et les aspects, certains sont, euh, aient voulu rester indépendants, ce qui d'ailleurs explique pourquoi il y a encore des proto-drakes, et que du coup certains proto-drakes aient eu la possibilité d'avoir des pouvoirs, eux pas par les titans mais par les élémentaires, euh, par les seigneurs élémentaires, et que du coup ils aient des pouvoir élémentaire ça c'est intéressant on ne connaît pas le lien à l'heure actuelle et ces vidéos auraient pu être cool pour connaître le lien entre justement les seigneurs élémentaires et les primalistes mais en tout cas c'est des espèces en fait de dragons euh, dragons des éléments euh, et en soi pourquoi pas et qu'ils soient au nombre de 4 si je ne m'abuse 4 versus 5 hein, les 5 aspects les 4 primalistes pour les quatre éléments, bien sûr, sachant qu'il y avait cinq éléments dans Warcraft, mais bon, le cinquième apparemment il n'est pas là vu que le cinquième élément est, est faible dans dans Warcraft, l'esprit de la vie. Donc il euh, y en a que quatre au final, mais les quatre rivalisent en puissance avec les cinq. Donc en soi, avec les cinq aspects. Donc en soi, pourquoi pas. Moi par contre, j'ai un énorme problème avec les primalistes, c'est leur c'est leur look, leur modèle. Leur modèle est dégueulasse. Et là, à la limite, il a un peu de classe. Razageth. ou Razageth la manche tempête, donc apparemment c'est une femme, merci de nous l'avoir dit, et regardez, moi ce design c'est pas juste le trait le, le, le, le, qui est moche, c'est la créature qui est dégueulasse en fait, et, et le problème c'est que c'est un vieux proto-drake avec ses, vieux, ses vieilles papates, avec ses vieilles patounes à l'avant, qui sont ridicules, et du coup, moi, j'ai toujours trouvé, de toute façon, le modèle proto drek pas terrible, mais sur des boss comme ça, qui sont censés euh, inspirer euh, la peur, la, la, des êtres charismatiques et tout, je suis désolé, mais je ne suis pas du tout, du tout, du tout narrativement conquis par, euh, par le design, en fait, des Primalistes, qui ressemblent à rien, on dirait juste des proto dreks euh, lui, c'est un proto drek euh, électro, quoi, c'est un proto drek euh, qui a, qu a, qu a mis les patounes dans, dans, dans, dans la prise, apparemment, et c'est pour ça qu'il y a des pouvoirs électriques, quoi, genre, je suis... Je, je, je suis pas du tout emballé par le design de Razaget, et donc j'ai pas de. Ça, ça manque un peu de charisme, et j'ai pas du tout cette appréhension quand je vois, ce, quand, quand je vois cette bestiole. Donc, euh, surtout que. Là, là, ce qui est bien, hein, par contre, avec cette vidéo, c'est que ça nous présente la menace. La menace, c'est Razaguette et les Primalistes. Ok, ça c'est bien. Merci. C'est dommage quand même de, de nous en parler à la troisième vidéo. <rire> c'est quand même dommage. Euh, là, en plus, je vous évoque des choses qu'on ne connaît pas vis-à-vis euh, -vis des Primalistes. Hein. Là, ils sortent de nulle part. Mais on n'a pas de, pas de... Vous vous rendez compte quand même que si, si j'ai pas le contexte de l'annonce de la vidéo sur les pr... enfin, de Dragonflight, il y a quand même plein d'éléments qui manquent hein, quand même. Hein. Et en plus, bon, après moi, j'ai pas voulu me spoiler et tout, donc je me suis pas renseigné plus que ça. Mais... Euh... On n'est pas sur une vidéo pour les débutants, je préfère le redire parce qu'on m'a tellement dit « Ouais, c'est pour les débutants, c'est Non, c'est pas pour les débutants, non clairement pas. Et, euh, et du coup, Razaget la menace qui, euh, vient, euh, qui vient attaquer leur troupe, enfin après sans prévenir sans honneur, je passerai le sans honneur. Hein, euh, toujours un peu relou euh, les, les, les soldats là qui nous sortent, oui, euh, sans honneur. <rire> oui, a... ok, oui. Une, attaque... une attaque surprise, oh là là, déshonneur -dé -dé <rire> euh, J'ai perdu tant de camarades, nous avons battu en retraite. Euh... Bon, les, les drag qui sont censés être extrêmement puissants sont euh... malgré tout... Euh sont malgré tout euh, comment dire, insuffisants contre les primalistes, ça montre le pouvoir des primalistes, ça c'est bien. Pendant l'assaut, il y a du coup un éclair qui touche le euh, doigt, enfin le gant de Doomfist, donc il pourra finir au musée de Suisse. Ah non pardon, je me suis trompé. Euh, donc euh, le, le gant qui tombe. Ah, ça fait un petit peu, peu maugou je trouve, ce, ce, ce, vous allez me dire c'est normal, mais c'est bien, le design est cool. Et là un nouveau problème, puis tout est devenu confus, embrouillé, donc la destruction du gant, euh, l'artefact détruit, ça a enlevé la magie de coercition, donc cette, cette espèce de mind control qui libère, on voyait les yeux qui étaient dorés et qui passent en euh, chacun à ses à yeux d'une certaine couleur. Et donc ça libère les drag-tears et comment Razaget a-t-elle été vaincue, vu que eh bien, les drag étaient en train d'en de, etc. Et là, c'est un truc qui pose problème à mon sens. C'est un énorme truc qui pose problème. Certains sont pas liés à Dragonflight, d'ailleurs, mais le truc, en fait, c'est que la grande référence pour ce genre de, de, ce genre de choses, c'est la Guerre des Anciens, la trilogie de la Guerre des Anciens que je vous conseille, qui n'est plus rééditée aujourd'hui, mais qui est un super... qui sont de supers ouvrages, c'est vraiment le, le, certains des meilleurs livres Warcraft, pour le coup. Et euh, en fait... Deathwing, sa corruption, elle s'est faite... Lentement, on le sait, elle a été petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit, à, petit à force d'entendre des murmures, des murmures, des murmures. Ça s'est fait sur des dizaines, des centaines de milliers d'années. Et il y a résisté, ensuite il a entendu des trucs, qui lui ont conseillé, qui l'ont tenté, qui lui ont fait faire des choses, et qui l'ont surtout rendu extrêmement paranoïaque, qui lui ont dit « attention, il va, te, il va te tromper, machin, etc. » Et du coup, petit à petit, Deathwing a été corrompu. C'est une corruption lente un petit peu calqué sur ce qu'on peut voir avec euh, l'anneau de pouvoir euh, dans, dans le Saint-Anneau, enfin, y a, y a vraiment... et en plus c'est plutôt bien fait, c'est pas juste copier-coller, c'est plutôt bien fait, et en fait ce qui est intéressant c'est que même Deathwing dans la guerre des anciens, à certains moments, dit fuck aux, aux dieux très anciens en fait, aux voix qui l'entendent, il leur dit fuck, et euh, pourquoi Parce que justement Deathwing en fait, Nelsarion est devenu euh, très, très, très égoïste et même, il est tellement intéressé par le pouvoir que même quand les dieux très anciens eh bien, essayent de, de tirer la, la, la couverture vers eux, eh bien Deathwing euh, agit parfois contre leur intérêt et ça, ça les énerve. Donc, mais c'est pas grave tant qu'ils arrivent à globalement le manipuler. Du coup, c'est vachement intéressant ça pour Deathwing. Le... Notamment bah, le, le climax dans la guerre des anciens, c'est quand même quelque chose de super important. Et... Le truc c'est que là pour vaincre Razaguet, eh bien, euh, Deathwing accepte la corruption des dieux très anciens. Alors là c'est pareil. Bon, la subtilité de la vidéo numéro 1, euh, volant. Non de la numéro 2 vole en éclat, parce que là, bon, <rire> là c'est clairement dit, on le voit, etc. Mais surtout, en fait, le gros problème, c'est que ça revient complètement sur ce qu'on connaissait de la corruption de Deathwing. D'un côté, ça montre aussi que Deathwing a accepté la corruption pour aider euh, pour pouvoir battre les primalistes. Donc en soi, c'est pas. Ça permet aussi de montrer que le personnage est nuancé. J'aime bien des swings, donc j'avoue que j'aime bien montrer un peu de nuance sur le personnage. Mais le problème, en fait, c'est que euh, ça revient sur quelque chose qu'on a dit. Et en soi, on pourrait dire bon, bah, ça a été un moment de grande corruption et ensuite euh, il a réussi à tranquille et ça s'est fait petit à petit. L'un n'invalide pas l'autre. L'autre gros problème, c'est surtout, bah, après, ça, et ça, c'est pas Dragonflight qui, euh, qui est problématique à ce niveau-là, c'est surtout. Nosdormu qui est, voit le passé, le présent, le futur, et ça, ça a toujours été, hein, ça, depuis, enfin, de, ça a toujours été, non, parce que Nosdormu a été créé aux alentours de Warcraft 3, euh, avec le genre du dragon. Le problème, c'est comme il voit le passé, le présent, et le futur, bah ça, il aurait dû le voir en fait. Cette, euh, ce truc, -là, cet élément là, il aurait dû le voir. Et là, il nous dit ah voilà mon frère, ce que tu nous cachais, bah en fait euh, mon petit, euh, t'es censé le savoir en fait, t'es censé le savoir. C'est toujours le problème de Nos dormous c'est qu'il est censé tout savoir en fait, puisqu'il connaît le passé, le présent et le futur. Et euh, le problème, parce que là je sais que tout le monde, va vous, vous allez vous mettre à votre clavier et dire « oui mais peut-être que non, non, non c'est bizarre de le dire, pas à vous, merci et ». <rire> et surtout, ne, défend... ne les défendez pas, ils, sont... ils se sont mis dans la merde tout seuls. Euh, mais surtout qu'ils auraient pu, enfin je veux dire, le, le, le côté le temps, etc., il y a toujours moyen de travailler, par exemple... Euh, Itéraël dans, dans Diablo, c'est assez intéressant puisque bah, lui, il voit, le, il voit euh, les individus, pas le temps lui-même, il voit seulement les individus. Et il ne peut pas voir les êtres humains, puisque les êtres humains n'étaient pas prévus dans la création. C'était euh, ange, démon, tout ça, tout ça. Donc, il, il a des limites dans son pouvoir. Nosdormu, sa limite, c'est de ne pas intervenir. Mais il voit les choses, en fait. Et... Euh, il n'y a pas de limite en fait à ça et ça, ça a toujours été un petit peu décevant. Mais comme il peut pas intervenir, bah c'est vrai que ça le rend, euh, ça le rend très distant en fait. Mais euh, bah, ça, il est censé le voir et je veux dire quand, euh, quand. Dans la guerre des anciens, bon, tout le monde se fait tromper par euh, le l'âme le, des dragons. On peut dire qu'il n'a pas le droit d'intervenir sur le courant, euh, la trame de l'histoire, tout ça, tout ça. Ok. Et en plus, on ne vit pas l'histoire de son point de vue. Donc, ça, ok. Mais là, on est sur son point de vue. Et là, il est en mode Ah, je savais pas. Et du coup, ça veut dire que oh, les dieux très anciens, euh, ils auraient manipulé le temps euh, pour pas qu'ils puissent le voir. Ou alors, c'est Deathwing qui a réussi à empêcher la vision de Nos Dormous. Ouais, mais enfin, vous êtes gentil, mais comment En fait, <rire> vous êtes gentil, mais comment hein Parce que si les dieux très anciens, ils allaient pouvoir sur le temps qu'on aurait des gros problèmes en fait <rire> Et c'est pas pour rien que du coup le vol infini qui sont des dragons, enfin euh, euh, dra le vol infini c'est les, les dragons de bronze corrompus, les dragons de bronze qui ne peuvent plus accepter de, de, ne, de ne pas euh, intervenir et aussi qui n'acceptent plus le fait qu'ils vont mourir à un moment donné, ont choisi de rejoindre les dieux très anciens, tout ça, tout ça. Ouais mais les dieux très anciens eux-mêmes n'ont pas de pouvoir sur le temps en fait, donc euh, voilà, ok donc au final, euh, Deathwing crée à l'époque Nelsarion, vu qu'il n'est pas encore Deathwing, mais bon là, c'est la, la naissance de Deathwing, hein, globalement, hein, qui est un élément qu'on n'avait pas, c'était le début de la corruption, qui était, comme je le disais, assez lente. Au final, Eshop, euh, le, le, le Drake, qui crée une espèce de trou noir, une prison, pour... Attirer le, le, le proto, enfin Razaget, du coup, qui n'a même pas d'interaction. Je veux dire, c'est quand même un personnage, mais on ne l'entend pas parler, on ne l'entend pas. Et j'ai peur que bah, ses seuls voicelines soient euh, Le monde va brûler <rire> Non, le monde va, fou va être foudroyé, pardon. Euh, donc, c'est balancé instantanément. Je veux dire, pour s'attacher à la menace, c'est compliqué. C'est pour ça aussi qu'il y a de grandes chances que les Primalists ne soient pas le, les boss finaux de, de, de l'extension, ou alors ils ne seraient pas super bien présentés. On a eu le joli à Shadowlands, donc en soit pourquoi pas. Mais. Euh, donc Il est dégagé, alors je sais que, beaucoup de, que beaucoup de questions concernant l'endroit où il se fait dégager, ça je n'ai pas de réponse malheureusement, on, euh, je ne me suis pas fait spoiler, donc on verra où il a été, euh, il a été envoyé, est-ce que c'est dans une dimension du vide, etc. On sait qu'il y a des prisons des scellés pour le coup, euh, la plupart de ces vidéos il y a des fois des moments un peu romancés, euh, mais on sait qu'on a des, des endroits vraiment avec des portes vraiment bien bloquées comme on peut le voir avec Anki Raj, par exemple pour, pour uh, Ktoon, ou Katoon ou Catin, enfin vous l'appelez comme vous voulez. Et, euh, et du coup, vous, on a des vraies portes avec des seaux, justement, où ils peuvent et où ils ont été enfermés. Donc là, je sais pas si Razaghet c'est différent par rapport aux autres. Est-ce qu'il y a des choses Ça, on verra avec, euh, avec Dragonflight. Euh, et comment il s'est libéré aussi, ça, ça va être très important à savoir. Et ça, on ne le sait pas, bien sûr, pour le moment. Alors pourquoi nous emprisonner Là c'est le moment que j'aime bien, c'est le moment euh, remise en question, tout ça, où on, on essaye d'explorer un peu les dilemmes intérieurs du personnage, puisque elle, euh, elle semble être bloquée, elle n'arrive pas à accepter ce qui a pu se passer. Euh, Neusdormu essaye de l'aider, donc on voit qu'elle refuse le sable, finalement elle doit euh, accepter le sable. Alors faites pas ça dans la vraie vie, hein, parce que sinon vous allez avoir très mal aux yeux bien sûr, mais euh, elle accepte la, la vision, tout ça, tout ça, et donc elle voit le moment où elle a été enfermée en stase par des swings donc visiblement c'est des swings qui les a bloqués en stase et des swings encore une fois avec son magnifique modèle de cataclysme, je rigole, hein, je le trouve dégueulasse, et en plus il est totalement anachronique, euh, ça ce qui est pas mal c'est que ça fait le lien avec ce qu'on a vu dans la vidéo 1, donc ça c'est plutôt euh, plutôt agréable, vidéo 1 ou vidéo 2, je ne sais plus, vidéo 1 je crois, euh, donc ça c'est plutôt cool, et donc euh, ils ont été enfermés, euh, et là c'est le moment où elle commence à se dire, bon effectivement des swings ça semble être un petit peu un connard, il s'est débarrassé de nous, Là, le, la, la phrase semble ridicule, mais il a oublié jusqu'à notre existence. Eh, hey, cette phrase, elle est importante, parce qu'ils auraient pu l'acheter sous le... Sous le paillasson, mais elle est importante. Pourquoi Parce que ça sous-entend qu'à Cataclysme, si vous voulez détruire le monde Deathwing, peut-être qu'il aurait pu se servir des drag -tears. Il les connaît bien, il aurait peut-être pu s'en servir dans tous ses plans, vous savez. Euh, dans la Deuxième Guerre, quand il a essayé d'infiltrer tout le monde, bah, il aurait pu s'en servir. Ce qui est pas mal montré, c'est que Nosdormu a sous-entendu avant que il commençait à craindre que les drag se retournent contre lui. Et ça, ça passe, ça se valide, parce que de ce qu'on sait de, de Deathwing, c'est quand même un personnage qui est extrêmement euh, paranoïaque qui pense que tout le monde va se retourner contre lui, il douce même de son propre vol, donc il a peur que tout le monde se retourne contre lui, etc. Donc en soi, ça c'est pas incohérent, ça s'intègre se... se... bien dans ce qu'on sait du personnage. Donc en soi, pourquoi pas Mais cette phrase est importante, elle aurait pu ne pas être présente, qu'elle y soit, c'est bien, c'est un bon effort de narration, ça sous-entend, ça montre qu'ils ont conscience... Que normalement, hein, là, une des questions d'un joueur lambda devrait être, bah attendez, si les directives existaient, swing il aurait pu s'en servir par le passé. Hein, il, est, il est pas nouveau. Et ça c'est bien, c'est bien de le rappeler. C'est pas prendre les joueurs pour des cons, ça c'est bien. Euh, nous tuer aurait été moins cruel, donc là bah on, logiquement, le personnage tombe à genoux parce que bah c'est quand même tout son. Enfin je veux dire, les directives ont été créés pour. Euh, servir euh, Deathwing et euh, se protéger le monde, donc le fait d'avoir été euh, désavoué par Deathwing et d'avoir été euh, bloqué en stas pendant 20 000 ans, on peut comprendre que ça l'affecte un petit peu, hein. euh, là elle apprend que Lothar est mort, non mais, non mais du coup c'est tout, euh, tout à fait compréhensible, et c'est plutôt bien, euh, ne désespère pas, blablabla, là Nosdormu en vrai montre un visage assez, euh, assez cool, voilà, il craignait, euh, car il craignait surtout votre potentiel, euh, ce dont nous serions capables une fois libres de son emprise, et te voilà libre désormais, ce monde a tant à offrir. Il y, y a un moment aussi où Dormous, je crois, par là, ferme les yeux en mode euh, ⁇ Ah mon frère, qu'est-ce que tu nous as caché ?» Ah oh là là on travaille un peu le personnage, ça c'est cool, de, de Nosdormu. Et maintenant, voilà, ton peuple aura un rôle à jouer dans les événements à venir. Bon, ça, ça, c'est vraiment... bon. En soi, c'est Nosdormu qui parle, il connaît le temps, le présent, le futur, tout ça. Donc là, pourquoi pas Mais le problème, c'est que j'ai trop été habitué à, dans World of Warcraft à ce genre de phrase, en mode « Ah oui, tu as un rôle à jouer dans les événements à venir. » Ouais, ok, Jean-Michel Prophète. <rire> ok, merci, t'es un scénariste, là, pas un personnage. Mais pour le coup, pas de souci. Et là, on nous rappelle que euh, vous avez parlé d'un retour du, du retour d'une ancienne menace. Et cette ancienne menace, elle comprend très vite que si Razagat et les Primalistes, la raison de pourquoi ils ont été créés et pourquoi ils ont participé aux guerres draconiques contre les Primalistes. Donc c'est euh, logique que les Dractyres reviennent, hein, mais le truc c'est quand même comment ils reviennent. Comment... Parce que là le problème c'est que ces trois vidéos on ne sait pas comment les directeurs sont sortis de stade. Pourquoi, comment, enfin où, quand, comment, pourquoi, qui, ça on, ça on ne sait pas. Nos dormos arrive après, raconte ce a pu, ce qu'ils ont pu louper et tout, ça c'est bien. Et encore ce qu'ils ont pu louper, l'histoire de Galakrond et des aspects, c'est quand même étonnant que des swings ne leur ait pas raconté, mais euh, puisque bon, ça permet d'affirmer aussi son autorité, et son pouvoir, mais visiblement il avait le gant de Doomfist pour, pour pouvoir les contrôler, donc pas de soucis. Euh, bon, là, ça fait plus gant de Thanos que Doomfist, hein. Doomfist s'en sert vraiment pour casser des gueules. Et euh, mon histoire m'appartiendra, là, ça montre que voilà... Euh, maintenant ils ont leur libre arbitre, tout ça, tout ça, mon histoire m'appartiendra, l'héritage de Deathwing, et on va, on voit Valdraken à la fin, en mode voilà, le, retour des le retour des dragons, hein, de, des différents vols, etc. etc. Euh, globalement, du coup, qu'est-ce que je pense de cette vidéo Je pense que c'est la meilleure des trois, c'est vrai que j'ai pas mal un peu cassé, euh, j'ai dit pas mal de choses qui n'allaient pas, etc. Mais je pense quand même vraiment que c'est la meilleure des trois, pourquoi Parce que bah, c'est la première déjà qui nous parle des euh, problématiques liées à Dragonflight, c'est quand même important. Alors, on ne sait pas à l'heure actuelle l'enjeu, tout ce qui tourne autour de Galakrond et des Swings, peut-être qu'on les verra sous certaines formes à Dragonflight. Est-ce que ce sont les boss finaux des extensions, de l'extension, ça je ne sais pas non plus. Mais dans tous les cas, même si le boss final de l'extension est Galacrond ou des Swings ou Murosondes, je suis pas sûr que ces vidéos soient intéressantes pour nous montrer que c'est eux en fait. C'est vraiment leur passé et est ce qu'on sait déjà. Alors que les enjeux de l'extension, des personnages de l'extension, etc., là pour le coup, le chapitre 3 vous montre ça. Et je sais que certains se disent, ouais, mais en vrai, ça va, c'est pas si naze. Euh, le truc, en fait, c'est comparé avec ce qui a été fait avant sur ce même genre de, de, de, de registre, notamment celle de Shadowlands. Je sais que beaucoup de gens gueulent sur Shadowlands et vivement Dragonfly tout ça, tout ça, mais regardez les éternités de Shadowlands. Elles sont incroyables pour poser les enjeux, le contexte, euh, le, les thèmes de la zone, etc. Là, euh, bah ouais, mais les enjeux les thèmes de l'héritage ok t'as la présentation des drag j'ai l'impression que c'est une présentation des drag en trois vidéos et même en trois vidéos à la fin on ne sait même pas vraiment comment ont été créés les drag pourquoi ils sont réveillés enfin genre il manque énormément d'infos et vous, je sais hein, ce que vous allez me dire, bah oui mais c'est pas grave on aura ça dans le pexing, ouais mais du coup ces vidéos ne sont pas destinées à des nouveaux joueurs <rire> je reviens dessus et du coup je ne sais toujours pas à qui sont destinées ces vidéos, heureusement la 3 nous permet de voilà encore une fois de d'avoir de... ça y est un petit peu de de comprendre les enjeux Dragonflight, les primalistes, Razaghet, euh, tout ça, tout ça, Razaghet qui sera le boss de la 10.0, hein, du, du fin de raid, donc euh, le premier grand méchant, donc ok, pas de soucis, mais euh, pourquoi les, les primalistes se foutent sur la gueule avec les dragons, on ne le sait pas, enfin je veux dire, il manque énormément de choses quand même, il manque énormément de choses, donc euh, merci le chapitre 3 de nous poser pas mal d'informations, mais merde, c'était la dernière vidéo de Dragonflight, euh, pour, euh, alors pas CGI Out, mais pour, ses pré, pour cette euh, sortie pré-extension, je trouve ça un peu faiblard, je trouve ça un peu faiblard, et à la fin je suis en mode, bon bah c'est tout, et euh, du coup je remets vachement en critique un petit peu. Alors Galakrond c'est ok pour ceux qui connaissent pas, mais encore une fois, l'absence de tir, l'absence euh, de la présence de tir et des gardiens, bon bah... Et on va quand même voir le final de tir à Dragonfly, donc tir devrait avoir un, un rôle important, et au final je disais oui c'est une vision romancée, c'est pas grave de pas parler de tir pour que vous soyez concentré sur Galakrond et que vous compreniez, ouais mais le chapitre 2, le chapitre 3 invalide un petit peu ce truc-là, donc... Euh... Voilà, je, je, je suis quand même, je pense quand même que c'est la, la vidéo la plus importante des trois par rapport aux, aux enjeux Dragonflight, mais ça ne suffit pas et je suis un petit peu déçu euh, de, de, ce que ça, de ce que ça amène vis-à-vis -vis de Dragonflight. Nous, nous verrons, hein, le, hâte de faire le pexing drag du coup pour voir un petit peu comment ça se passe et avoir plus de réponses à, à mes interrogations. En attendant, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que j'ai pas été trop long et trop barbant. Euh, N'hésitez pas à donner vos impressions dans les commentaires, je vous fais plein de bisous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, à plus dans le Lexus et euh, au passage euh, salut c'est des swings évidemment pour conclure cette vidéo euh, n'hésitez pas bien sûr à me soutenir hein, parce que ça n'a pas été facile je vous, vous laisse imaginer vivre des centaines de milliers d'années voire des millions d'années avec euh, trois connards qui vous chuchotent des mots doux à l'oreille en permanence c'est pas simple hein. Donc je mérite au moins un petit like et un petit commentaire merci à vous voilà, bisous